Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 199 de Stage One et nous continuons donc notre, notre péripétie des Bioshock avec Bioshock 2, euh, d'ailleurs c'est un peu le même démarrage, bon tant pis, Une euh, Unreal Technology, euh, Nvidia, ils sont restés dans le même truc, je crois qu'il y, y a quelques années, euh, il y a un ou deux ans de décalage entre les deux Bioshock. à voir. Euh, 2K Games Ah, petite, euh, la petite fille de, du premier On la croise encore Yup 2K, Australia, maringuin elle ouais, pas tout lu Digital Extreme, China, Australia Marine Ou Marin, je sais pas comment ça se dit Il y en a, il y en a, il y en a un peu plus Que euh, pour le premier ça a, dû, ça a dû motiver des gens De, de bosser sur les Bioshock. Ça, ça a dû bien marcher, alors Bioshock, je prends mon petit profil Sylvanus. Voilà. Sylvanus. Nouvelle partie. Euh, ouais. On se met toujours en mode facile. Je ne suis un novice au FPS et au jeu. En général. Je suis novice. Oui. Oui, je suis un, un gros novice, même d'ailleurs. Ou des conseils. Ou oh, on, on peut passer les conseils de gauche à droite. Donc, oh, c'est beau ça. Euh, Bioshock 2. Appuyez sur espace pour continuer. Euh, voilà. Je Et elle m'appartient. Bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien, prends cette arme. Place-la contre ta tente. to hmm. Et nous voici in-game, alors je ne m'y attendais pas mais c'est dans la peau du gros robot avec sa grosse persos qu'on va jouer. Alors je me suis dit euh, on va continuer avec le personnage comme la dernière fois mais pas du tout. Euh, donc là on est dans la peau du gros mec je pense qu'on du coup on va se battre contre des mecs euh, contre des mecs comme moi dans le premier, épiso dans le premier épisode. Euh, alors qu'est-ce que je dois faire Hop, voilà, bon ça c'était pas difficile à deviner. Hein. Euh, hop là, on apprend les, les, pas, les pas de base. J'essaie de casser la pierre avec mon truc mais enfin, pas, Je crois pas que ce soit tellement utile alors c'est quand qu'est-ce que c'est que cette connerie d'accord il y a des trucs qui se pète la gueule euh, je sais pas du tout ce qui est passé en fait c'était un, un mec là qui... qui sautait une bestiole du moins oh il y a des trucs par terre terrine de viande et non, blague hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas dedans On va aller tout doucement aussi. Ah Ah Elle se fait tirer dessus. C'est quoi ce machin là Vas-y, vas-y, casse-toi Allez Meurs Hop là Bon, il est mort. On récupère ce qu'on peut. Hum, hop, de la seringue d'Eve. Ah bah c'est comme dans le premier là, le machin d'Eve, mais... Euh, a quoi ça me sert pour l'instant, je ne sais pas. J'ai pas... J'ai essayé de cliquer comme... Euh, J'ai pas le, J'ai pas les... Euh, la main et tout, avec les trucs bleus. Comme dans le premier. Hop, c'est une machine. Ah Ah, les souvenirs qui nous hantent, non C'est quoi, c'est... Le gros truc rouge qu'on a eu autour de nous. Alors là, il faudrait que, hop, que je prenne ça. Bon, il y a, y a, y a pas de truc, j'arrive pas à la prendre. j'arrive rien à prendre. Pourquoi j'arrive pas? Est-ce que je dois faire quelque chose? Hmm. Je peux pas aller là-bas. Dans l'autre pièce. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre pièce Ouais. Pareil, un cul-de-sac, des formes bizarres, un cul-de-sac. Hmm, ouais, un cadavre qui fume c'est quand même bon. Sur le transat au milieu. même un détail important. Et pourquoi je peux pas le prendre cette connerie Bon, tant pis. Parce que dans le premier on avait un truc comme ça et on pouvait le prendre justement. Euh, du coup je suis un peu dégoûté, je suis un petit peu dégoûté là, je sais pas trop ce qu'il faut faire. Que faut-il faire Salle de traitement numéro 1. Ça clignote, c'est beau, mais euh, si vous êtes coincé, appuyez sur M pour obtenir de l'aide. Eh ben oui, mais j'y suis là, exactement à cet endroit là, <rire> il y a une petite flèche là qui me dit de euh, là où je regarde. Ouais, il n'y a, a pas un truc qui me dit il euh, faut que tu ailles là. Ouais, plasmide. Pour établir le courant, mais le plasmide moi je ne l'ai pas. Puisqu'il est sur ce putain de frigo. Bon. Euh... Ouais, ça c'est encore. Ah, tiens, ça me rappelle la poignée du tout premier où c'est qu'il fallait un... il fallait mettre un coup d'arc électrique dessus pour qu'il fonctionne mieux. Plasmide. Qu'est-ce qu'il a ce pilier Pourquoi il y, y a un truc vers ce pilier, ce pilier est un peu brisé Il doit y avoir une solution, j'en sais rien. Est-ce que c'est -ce est moi qui utilise mal euh, les, euh, les touches J'en sais rien. Oui je veux quitter cet écran. Euh non. Hop. Alors il est pas dans ce truc là. Je vois pas. Dans l'arme secondaire. Équipement 2. Il y est mieux. Donc c'est vrai, ouais, c'est bien du clic droit. Hein. Euh, c'est clic droit, mais ça fait rien du tout quand je clique droit. Et pourtant j'ai la jauge bleue. Ah je vois pas.. Euh... J'ai du, pla du plasmide à fond mais, euh, mais je peux pas lancer des, des arcs ou, euh, ou faire comme dans le premier. En même temps on n'est pas du tout le même personnage puisqu'on on joue pas du tout l'homme on joue le robot dégueulasse. Hein. Je pense qu'on do doit être le robot qui était avec la fille en fait. Comme, sur, comme celui sur la jaquette du jeu. regardez ils pas à le prendre le truc. Je suis trop dégoûté. Ouais, je vais faire le tour. Dû, il doit y avoir quelque chose, je sais pas. Hein. Quelque chose que je ne fais pas, alors c'est rien. Ah, ça m'emmerde. Ça m'emmerde de tourner en rond déjà dès le début du jeu. On vient de commencer. Putain Allez Saloperie Ah, j'appuie comme un fou sur F et tout dessus. Ça faisait rien et j'ai pas, pas eu le message qui me disait de le prendre. Alors je ne sais pas. Ah merde euh... Ouais. Ah, j'ai plus d'essence. Je me disais, il y, y a un truc et tout. Ah, mais j'ai ouais, pas vu l'essence. Et oui, oui, oui, parce qu'on est la machine. Et donc en bas à gauche, on a une jauge d'essence. Il fallait la voir. CQFD. Euh... Et donc, du coup, j'ai j'ai bouffé toute mon essence à, à taper dans le vide en fait. D'ailleurs, c'est complètement con. Du coup, j'ai plus vraiment d'armes potables. À part pour taper avec un directement. Ouais, je sais pas ce que c'est les trucs. Je sais pas trop. Non, oui, bah oui, c'est un thérapie. Qu'est-ce qu'on a ici Conserve de fruits pour la vie, c'est quoi ça Un euh, code 5 4 0, on valide. Euh, là. Et la porte s'ouvre. Et une morte dedans. De la fumée putride qui sort d'une plaque d'égout Hum, mmh, miam miam miam. Il récupéré de l'essence. Je suis content. Non, peut-être pas que je la gaspille. Ça pourrait bien m'être utile, on sait jamais. Oh, lampe voit tout. Ça, c'est. Puniquer aussi ah bah tiens un truc électrique peut-être que c'est un rapport avec euh, avec l'arc électrique euh, du premier il y a toujours un peu d'électricité est ce que en bas il n'y a pas un truc euh, je sais pas qui est tombé ou... c'est bizarre il s'est passé des trucs on sait pas trop à quoi ça sert vita Chamber c'est mon ombre sur le mur c'était beau ah non mais alors bon, Ma mission c'est bien de... Euh... Ah, Putain... Mais oui mais je peux pas... Je peux pas envoyer des charges de courant puisque j'ai pas le truc. J'enverrais bien une décharge de courant sur ce truc là-bas mais... Euh, mais je peux pas... Ou alors je suis vraiment très bête, j'en sais rien. Là là-dessus, là, là j'enverrai bien l'électricité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être arc électrique. J'essaie de tout observer, voir si j'ai pas, si je suis pas passé à côté de quelque chose. Commande, non Non, j'en sais rien. Là derrière. Ah ah oui, il y a du pognon là-dedans. <rire> bon, j'aurais au moins raté ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Oh, de la, une seringue d'Eve. Nickel. Au bon, moins, je l'avais pas vu, mais au moins, ça me sert à rien, du coup. Hein, voilà. Parce que je peux toujours pas m'en servir. J'en ai, mais je, je, je ne sais pas m'en servir. C'est en train de m'énerver. Ouais. Bah, en scrutant, En scrutant partout, au moins, on arrive à trouver des choses. Sur ce putain de frigo rouge de merde, là. Ah, tiens. On peut fouiller dans des... dans les trucs. Salle de traitement 2... Salle de traitement 1... Un canapé tout dégueu. Une salle toute vide. Ah Non Trouver des trucs. <rire> Comme quoi ça sert de galérer, on trouve des trucs qu'on voyait pas. Du premier coup... Ah On peut même fouiller le cadavre en fumant. Génial D'ailleurs il fume toujours. Pourtant, euh, ça doit faire un moment qu'on est là. Hein. Je sais pas si un cadavre fume comme ça normalement. Ça doit pas sentir bon en tout cas. Ce frigo de merde. Et y a rien au sol. Dépêche-toi, papa. C'est bien. <rire> j'aimerais bien me dépêcher ma petite, j'aimerais bien, sauf que. Ça fait, euh, ça fait 10 minutes que je suis en train de me casser la tête, je me demande même si je ne veux pas recommencer. Parce que 10 minutes là à se casser dessus, euh, ça commence euh, à faire long. Surtout pour, surtout pour vous qui allez regarder la vidéo. Euh, dire putain mais, mais il est vraiment très con ce mec. Pourquoi il n'y arrive pas C'est simple. Ouais ça doit être simple, ouais ça, ça, doit être. ça doit être. En tout cas là pour moi il doit y avoir un problème. Hein. À croire que le jeu bug. Je ne sais pas. C'est quand même la, la preuve quand même que j'ai jamais joué de ma vie <rire> parce que franchement là euh, je passe pour un blaireau euh, bon il doit y avoir hein. Putain, ce, ce ce frigo là-bas ce truc cette fiole que j'arrive que j'arrive pas à prendre du tout là c'est euh, ouais. de casser les trucs à côté. Non... Oh vous êtes sérieux Ça a marché maintenant, bon... Bon oh, bah c'est bon, je vais pouvoir suivre l'histoire. Et Eleanor était très triste. Trouve-la, et tout ira mieux. Ah Monsieur P ah Après avoir passé près de... Plus de, oh, plus de 10 minutes à chercher ce putain de... Comment comment le prendre, en fait. Je pouvais le prendre, mais, mais bizarrement. J'avais essayé deux trois fois, ça n'avait pas marché. Et là, sur le coup, ça a fonctionné. Donc on va pouvoir... Ah bah, il des ennemis. On va pouvoir continuer un peu à avancer. Sans euh, rester bloqué. Allez crève. Crève. Voilà. On va pouvoir continuer. À avancer. Donc allez arc électrique là dessus. Ça devrait relancer la machine. Normalement. Avec un peu de chance. Aussi bien peut-être. Aussi bien j'ai fait ça pour rien. Bon. On va peut-être pouvoir continuer à avancer dans le jeu. Euh, bah, je vais en profiter pour bien. vous laisser euh, bah, Tiens, 10 minutes de gameplay comme je fais d'habitude. Et, euh, et on se nom. dit ah, bah dans 10 minutes pour continuer je un petit peu ce jeu. Et j'ai besoin de ton aide, beaucoup. S'il te plaît, viens me rejoindre à la station de l'Atlantique Express. Pas une goutte Ici le docteur Sophia Long. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, vous, vous n'êtes pas seul. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de tout Rapture. Ici le Docteur Sophia Lamb. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, la Grande Sœur voit tout. Voler de la dent, c'est voler la famille de Rapture. Votre famille. Cette combinaison, même les fonds marins ne peuvent rien contre toi. Cependant, Rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros. Seul, tu ne survivras pas longtemps. Il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station. Je t'attends. Delta, te voilà. Les petites heures avaient vu juste. Monte jusqu'au guichet de la station. Je partagerai avec toi ce que je sais. J'ai de ta faute si ça a fini comme ça. Voilà à quoi ressemblent la plupart des survivants. Ils sont devenus des chromosomes, des drogués, des bêtes féroces. Et nous revoici. Euh, ça y est, on a, on a pu jouer correctement. Hein. On va dire, on s'éclate. Bon, c'est toujours un, toujours choc, toujours un peu glauque Qu'on croise des ennemis toutes les toutes les. Ah putain, à chaque fois je tire sur mon, mon copain le robot. Euh, on croise des ennemis toutes les pièces. On se croirait toujours dans Dead Space. C'est hum, pas un jeu que je que j'aime énormément. Hein. Vous le direz, euh, pas, par rapport à, pas par rapport à la surprise du mec, mais par rapport à la lassitude que vous, vous allez pouvoir choper au bout d'un moment à force de tourner, de virer, de croiser des monstres, ainsi de suite, euh, bon. C'est euh, un peu la même chose. Hop, on ouvre la porte. Qu'est-ce que c'est que ça Je te reconnais. Ce symbole sur ta main est le symbole d'un homme mort. Il y a dix ans, sujet Delta, je t'ai vu porter un pistolet à ta tempe et presser la détente. Mais rassure-toi, de ta souffrance, un paradis est né. Je ne sais pas comment tu as survécu, mais tu ne souffriras plus. Ces hommes vont te soulager de ton fardeau. Sois assuré que... Comme tout ce que j'ai pu faire, il s'agit d'un acte d'amour. Oula, elle me fait petit, un peu peur la petite dame. Elle m'a dit, il y a des hommes. Ah bah ouais, bah tiens, il y a des mecs derrière la vitre là, qui veulent me... Euh, sont en train de tirer contre la vitre. Je pense qu'ils vont arriver à la péter. Voilà, ça y est. Allez, allez tous crever en enfer. Putain, ils balancent des flammes dedans. Ça crame un truc de fou. Allez. J'arrive pas à sortir en plus. Ah bah non, c'est normal. Me voilà dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, comme qui dirait. Hop, hop, hop, hop, hop. Bizarrement, dans l'eau, ça lag beaucoup moins que qu'en qu haut. <rire> je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Au niveau des, des ralentissements, le, le vois, jeu, il mange beaucoup graphiquement, euh, là-haut. Encore plus Sophia que le premier. Euh, là, et euh, de euh, que le premier du, du choc. Hop. Hop, voilà. On ressort par ici. On a échappé à la bande de, de guignols là qui, qui nous courait après. Alors, qu'est-ce que a ah, une, une Vita Chamber Bien, bien la Vita Chamber. Pour sauvegarder, c'est toujours pratique. Servir à ton avantage. Alors, on va pirater la caméra. Voilà. On va tirer ça dessus. Hop Alors on pirate tout comme ça. Piratage réussi. En, en fait il faut cliquer sur le.. Sur le. Oui bah je ne l'ai pas dit parce que tout à l'heure on. Voilà. Mais en gros faut cliquer sur le. Quand, quand ça apparaît dans la, dans la. dans la zone verte, dès que la flèche passe dans la zone verte, vous cliquez. Enfin vous. Oui vous, vous cliquez et donc du coup ça.. ça, ça active. Il faut en fait, c'est juste, il faut être un petit peu le réflexe que dalle, quoi, en fait, c'est du tout, parce que c'est pas dur. Peut-être que plus tard, ça sera dur, mais là, pour l'instant, c'est vraiment pas dur. Il est pas beau lui. Un peu du mal à crever d'ailleurs. aussi Voilà. Hop. J'ai récupéré une flèche de piratage. Ah mais c'est mon robot, j'ai cru que c'était un ennemi Mon robot qui est qui en flamme Ah putain il passe devant mon puce Va te faire foutre ça le robot Ouais c'est ça, casse-toi Ah il s'est vraiment cassé Ah il s'est vraiment barré mon robot Bon bah tant pis Eh bah tant pis, on va continuer sans robot Qu'est-ce que c'est que ça Nickel Hop On peut repartir de plus belle Hop je regarde même pas ce que je ramasse dans les cadavres. <rire> J'en ai franchement rien à se tirer. Et du coup je regarde pas et euh, aussi bien c'est super important. Mais bon c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce que c'est -ce que ça Ouais. Hop. Yep. Yep. Oh bah tiens, un petit, une petite fiole rouge. C'est moi, Eleanor. Je sais que tu es réveillée. Je le sens. Dorénavant, maman ne pourra plus jouer avec toi. C'est fini. Ce plasmide est pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux l'utiliser maintenant. Vite. Viens me retrouver. Alors, la petite fiole rouge, un petit cadeau, télékinésie. Euh... Ouais. Télékinésie. Alors, comment je fais Maintenir, saisir un. D'accord, donc je peux prendre des objets à distance. Hop, d'accord. Je peux le jeter sur des gens. Ah, bah ça, c'est beau ça. Alors. Hop, hop. La télékinésie, on prend des meubles et on les jette. D'ailleurs, les meubles sont toujours là une fois. Ah, bah. Je suis en train de jeter quoi là si le mobile est encore là bah, Je sais pas. Bon, voilà.